tout le monde les petits marsupions, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver dans cette vidéo incroyable j'ai trop hâte à chaque fois d'être le mercredi pour tout simplement faire la vidéo Hearthstone de la semaine, alors elle me dit, oh, mais c'est fini Hearthstone, t'as arrêté, arrêté, arrêté Hearthstone, fichu, c'est pas possible, tu fais qu'une vidéo par semaine non, j'ai euh... Je n'ai pas Hearthstone. évidemment, c'est mon, euh, mon jeu de la vie, euh, tout simplement, mais c'est juste que là, on est en fin de méta, j'ai déjà proposé euh, bah, des centaines de decks sur la méta, euh, tout simplement, on peut vraiment parler de 100 decks pour le coup. Euh, donc voilà, maintenant, bah, je ne vais pas vous proposer des decks que j'ai déjà présentés en 4-5 fois, donc tous les mercredis, vous le savez, il y a la vidéo du Top 1 Légende, la prochaine extension arrive bientôt, de hein, toute façon, dans quelques semaines, j'en parle évidemment dans la vidéo euh, donc voilà l'idée c'est pas euh, moi j'ai aussi envie d'avoir ma petite dose euh, d'Earthstone forcément donc voilà là c'est plutôt un bon compromis d'arriver à quand même vous proposer une vidéo par semaine même si c'est des decks que j'ai accessoirement déjà présentés. là c'est tout simplement liste top 1 légende évidemment euh, donc les listes les plus optimisées dans une méta qui est déjà euh, résolue si je puis dire donc là ici c'est le voleur voleur euh, bingo voleur Tess euh, voleur stock de contrebande un voleur hyper intéressant qui à plein plein de plans de jeu les games que vous allez voir dans cette vidéo sont réalisés par un professionnel, un professionnel du plaisir, parce qu'il va se passer des choses incroyables. Il va vraiment. Et vraiment, je vous invite à vous prenez vos petites pop-cornes, vous annulez le cinéma et vous, vous placez devant la vidéo YouTube. Et là, vous, vous prenez un kiff, une une kiffance, si je puis dire monstrueuse. Vraiment, vous allez. Voilà, vous, je pense que vous allez vraiment bien aimer cette vidéo. Il y a vraiment pas mal de trucs cool. Si vous détestez Hearthstone, bon bah <rire> qu'est-ce que vous foutez là déjà Voilà. Bref. Euh, profitez bien, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, et à très bientôt, et à fun Ciao tout le monde, ah non pas ciao ciao, à fun C'est contraint, Palouf, Palouf est plutôt un bon matchup selon évidemment HS Replay, euh, on va regarder que la Patrouille, l'idée c'est quand même de... Bon, Patrouille est une excellente carte, bon, il y a que des excellentes cartes dans ce deck, mais l'idée c'est quand même d'essayer d'avoir... Euh, alors Denatrus peut être sympa en main de départ, accessoirement, mais surtout, euh, la combo, évidemment, la combo du jeu, le bingo et euh, euh, bingo et doobidoubi dou euh, et la Vivekai, évidemment. Euh, ok, Doki, bah écoutez, c'est plutôt pas mal de commencer avec ce petit pouvoir héroïque bien sexy. Donc oui, euh, paladin, paladin contrôle selon HS Replay en légende. Euh, c'est 53,7% de win rate. Donc si on joue bien, on peut monter à 60% tout simplement. Euh, que faire J'ai envie juste de, de rentrer le pouvoir ici. De toute façon, c'est plutôt un paladin contrôle. On va pas vraiment l'agresser. Si on, on essaye de trop créer du board, on va se prendre euh, égalité euh, euh, taxe. Même si, bon, même si on veut mettre du board, on n'arrivera pas énormément à le faire. On recycle. Ouh. tout ça Écoutez, ça me choque pas. Le sabre est assez sympa. Ah, le sabre est cool hein. Le sabre est cool parce que ce côté rué, je peux aller chercher une créature. Derrière, ça remet une grosse créature. J'aime l'idée. Ça me permettra de rejouer sabre avec euh, le stock de contrebande. Ok. Là, il va plutôt prendre créature, j'imagine, avec sa 3-7 parce qu'il sait qu'on a la pièce avec son Okani. Donc euh, peut-être qu'on va lui balancer une Maestra. Oh. Ok, bah écoutez, moi je pense que je vais juste sabre Et réaliser un, un espèce de trade value Alors c'est pas une énorme value Mais pour le moment, on s'inquiète pas Il est à 40, on est à 40 L'idée c'est de se regarder dans le blanc des yeux C'est d'essayer de... N notre objectif ça va être d'out value l'adversaire Mais il y a vraiment la possibilité de le faire Évidemment avec les stocks de contrebande Bingo aussi Okay. Donc là on a ce trade sa paix. Votre véritable... On peut pièce reine Peut-être qu'on va faire ça, on va jouer les deux secrets Ça, veut dire... ça voudrait dire qu'il faut jouer Coutelas. C'est ok hein en vrai c'est cool, hein. ça épure le deck, ça enlève de secrets, on fait le petit value trade, ça évite qu'il rajoute des, des cartes sacrées sur sa créa, qu'il mette des cartes sacrées sur sa créa, on a des boosts tout simplement. Écoutez je suis pas mal, ça ça va nous permettre de piocher, ça ça va se transformer en un autre secret. Faut pas être pressé. Hein. C'est vraiment un match-up où il faut vraiment essayer de value. Et limite, faut pas spécialement jouer tempo. Bon, on est voleur donc euh, la tempo c'est ça qui va nous apporter un peu de value quand même. Ça c'est gourmand. Hein. Ça c'est gourmand. Hein. Quand vous jouez cette carte ou que vous vous en défaussez, détruisez un serviteur aléatoire. C'est pas mal hein, en vrai. Allez. On va pièce l'arène. Ok avec ça. Et vu qu'on a les stocks de contrebande, on va plutôt prendre euh, le corps des anciens. Comme ça, stock rejouera euh, un énorme euh, colosse. Enfin, j'espère que ce sera un énorme colosse. Et c'est vraiment comme ça qu'on va générer de la value. Parce qu'en fait, le Colosse en soi va vraiment créer à lui seul. Enfin, à part si c'est celui du druide, mais va créer un board. Et on va vraiment pouvoir en mettre plusieurs des boards. Bon, on fait ça. Déjà, on prend, prend l'information. Il est pas mal, lui. ah C'est un beau bébé. Je pense que je vais aller face. Je vais faire ça. Ça. Face. Dag là, à la fin du tour, ça s'écrase là-dedans. Ça me redonne un peu de points de vie. Je suis à 40. J'ai un board. Ce board là est quand même assez relou à gérer. Il a déjà joué une défense vertueuse qui est assez étrange, mais bon, ça c'est un peu chiant. Ça c'est un peu chiant, mais les PV descendent quand même. Rigolo. On a la combo. Enfin on a eu la combo. On a une belle combo, on va dire, on gagne un mana dessus. Ça a du sens. Je me demande s'il ne faut pas juste faire ça. Ça, ça. Ça me choque pas en vrai. Et hein. dague. Ah j'ai peur du double jeu peur d'overdraw mais bon je pense que j'aurais pu balancer un autre peur à poil après j'ai pas envie de créer trop de board en vrai je pense que ce board là si je prends égalité taxe bah c'est ok oh waouh wow. il me fait overdraw une carte franchement c'est pas bien grave C'est au tard plutôt tard <rire> ici <rire> ok plutôt tard ici mais je crois voilà qu'on va développer l'artisan bon on, on monte l'arcanisme mais je pense que c'est pas bien grave le côté 4-2 il est super intéressant le côté 1 mana de plus aussi écoutez je suis à l'aise avec cette idée Je suis à l'aise avec cette idée. Alors, le Dena, à moins que ça ait été patché depuis, mais le Dena, c'est des blocs. Même si ça fait 12 dégâts, c'est pas 12 fois 1. Ce sont des blocs. Donc, en fait, avec euh, sa, son arme, avec Kariel, euh, divisé par 2. En gros, les points qui... Enfin, comment dire. En fait, ça va blesser ses créas, mais tout ce qui va prendre face sera divisé par deux. À moins que ça... Euh, ça a eu cet échange, mais c'est beau ce que je dis. Ok, <rire> ça veut rien dire, mais c'est beau. Allez, arrête, man. Arrête, man. Bon, en tout cas, il a plus de bran, le garçon. Nous allons, nous allons, nous allons. Ragna me plaît. Prends un sprint, toi. Euh... Ok. Je peux même le remonter, le refaire. Après, plutôt avec Tess, je pense. On va faire ça. Je veux pas de l'ombre, mon truc. Ah, le problème, c'est que là, il value. C'est un peu chiant. Mais ah, peut-être c'était une erreur. Peut-être j'aurais dû envoyer tout sur l'institutrice. La... Ah, elle était pas évidente ce tour. Bon, il va prendre le givrant. En fait, c'est vraiment une game qui peut se jouer à la fatigue. Euh, sachant que j'ai moins de draw que lui et j'ai plus de board que lui. Bah, Je pense que ça va quand même se jouer à la value, mais... Après, il faut faire gaffe au geôlier. Il voilà. faut faire gaffe au geôlier, mais en même temps... Il ne me fait pas si peur, hein. Franchement, il me fait pas si peur. Là, ah, on va mettre du board, je pense. Attendez, on va faire ça d'abord. On joue 1, 2, 3, 4. C'est ça. Il n'y a pas la petite 1-4, mais on s'en moque. Comme ça, on peut value ici. Et en vrai, on va juste face. Et la 8-10 va dans la 4-2. Ah, ça me plaît bien. Là, ça l'oblige quand même à faire égalité. En fait, l'avantage d'avoir des boards, c'est qu'il peut pas jolier. Enfin, il peut, mais en soi, il prend une énorme tartine. Donc, ça, je sais pas si ça a vraiment du sens. Bon, je pense qu'il va sûrement faire une A.O.E. Et en vrai, derrière, la Tess... Bon, je pense qu'il y avait moyen de générer beaucoup plus de value. Enfin, c'est même c'est sûr. Mais j'avais quand même vraiment l'idée d'agresser... Silence dans la salle. Ok. Ça pioche, ça pioche. Il va y arriver à la fatigue. Hein. Franchement. Hein. Pour moi, je vais pas le lâcher. Hein. Je vais vraiment lui proposer un board par tour. Hein. Ok. Donc là, on va refaire ça. On peut même euh, ombre d'abord. Ça, ça rejoue l'ombre. On fait... Ouais, c'est ok. On fait ça, ça. On peut même mettre du board d'abord. Comme ça. Écoutez, c'est assez plaisant. Écoutez, c'est assez plaisant. Re, un board à gérer. Et. Euh... Et puis au pire, on a notre. Dé et le déna est grossi, hein. Le déna, mine de rien, est grossi, hein. Joliet. Nice. Et va bah, prendre une belle tartine, hein. Ah, là, la fatigue, elle pique, par contre. Hein. Euh. <rire> on va le piège, je crois. Ah, J'ai pas envie de lui placer un truc dans son deck. <rire> bon, il a sûrement perdu, je pense. Il a sûrement perdu. Ah, il a 24. Il se fait tartiner à la fatigue. Euh... J'ai pas mal de trucs relous à, à, à, à tuer. Par contre attendez Ah ouais ouais ouais Ok ok Dena Ah c'est pas un gros Dena C'est pas un gros Dena Par contre Dena ça, ça, ça redonne des lives. Donc ça c'est un peu chiantos Mais pas tant Pas tant. En vrai ça peut être un peu chiant. La question c'est est-ce qu'il va face Ou est-ce qu'il va trade parce qu'en vrai, si trade, je vais gagner avec ma Tess. Si trade pas, ça peut être un peu chiant. Bon, je suis pas encore inquiet. Renault, ok. Je pense qu'il aurait pu attendre un peu avec Reno. Quand même. Je pense qu'il aurait pu attendre un petit peu. Moi, je reste vraiment persuadé que la fatigue va le tuer. Hein. Même avec ses 10 lives. Je peux me tromper, hein, mais. Vous aucune idée de ce dont je suis capable. Ok. Dommage, j'aurais aimé buter le Dena, mais. D'ailleurs, est-ce qu'on rejoue pour buter Dena? Ah, ça n'a pas de sens en vrai. Hein. Ah, quoi que. Franchement, si on le bute, on a gagné. Hein. Après, on écrase peut-être nos créas d'abord. Je peux même pas trade, what the fuck. Euh, ouais, on va faire ça. Écoute on va juste faire ça. Une chance sur deux de tuer le Dena. Ok. Là, ce setup là il est vraiment pas intuitif du tout le je tape et ma créature après on le sait sur hearthstone on peut être à zéro et gagner enfin être à zéro et ne pas mourir bah ben non justement c'est bizarre parce que les points de vie quand elles ils sont à moins1 derrière même si on en gagne on meurt et c'est bizarre que ce soit sur les créatures justement que ça fonctionne pas pareil que sur les points de vie du perso bref Ok, bah écoutez il va reprendre une petite tartine. Bom bon bom, bom, bom. Là il a plus trop de heal hein, il a déjà fait son maquis. À moins qu'il ait un deuxième maquis, mais... Ah j'ai pas vraiment envie de placer le truc dans son paquet. Je pense que c'est le moment quand même de le jouer. On va le faire. On va le faire. Ah, et là, il est en 5, hein. 5, 6, 7, en 3 tours. Hein. En 3 tours, il est mort, le gars. Sachant que vous voyez, il est obligé d'aller là. Bon, il a une d'elle consacre. Ça monte dans la mimine, évidemment. Ça tue pas tout, hein. Il reste un petit truc. Ok. Donc là, on va recréer du board. C'est un bingo! Euh, ok. J'ai amassé la baston. Je suis pas obligé de la faire tout de suite. Je peux juste faire ça. Allez, on va mettre un petit coup de face. On a On 36. Et là, je sais qu'à un moment, dans cette game, vous avez dit, putain, Fichou, il fait n'importe quoi, il va perdre ce match, c'est vraiment un gros nul. Et ben voilà, je suis, je suis un gros nul qui gagne, je suis désolé, mais tout était prévu à l'avance, j'avais prévu ce setup, non, no joke. Hein. Quand je vous dis je gagne, je perds pas, moi, en général, enfin, à part quand je perds, mais ok. Ouais, il trade, il doit trade, le gars, il doit trade. Prendre de la fatigue, mon grand. Baston, baston, baston. Bah c'est pas mal ça. Bah t'es obligé de trade ça. S'il trade ça, il y a une autre bête qui arrive. Donc en fait, euh, il a perdu là. à moins qu'il me tue, mais c'est pas possible. Okay. Là il est quand même mort hein. Ah non ce qu'il va taper Mais il est mort là Ah non Ah si mais il est mort parce Que Le sabre amène le sabre Ah ouais mais là il va trade trade ok Et ouais man Ça ne s'arrête jamais man Ah ouais mais bon Là tu viens de piocher hein. Et bam Vous avez l'étal avec ça, ça faisait 7. Arrondi. C'est bon, hein. Ça faisait 4. Hein. Arrondi au supérieur. Je l'ai contrôlé de A à Z le gars. J'ai jamais sué. Est-ce qu'il y a une goutte de sueur sur mon, sur mon, mon, mon crâne Louis... <rire> Mon crâne Louisan Non. Bam bam bam. Euh, vous avez vu l'info? A priori, le. Premier... Euh, là, on est en quoi Septembre, octobre. Là, ah, on est en octobre, novembre. Le 1er novembre, il y a eu un leak comme quoi il allait avoir, entre guillemets, l'annonce de l'extension d'Earthstone. En tout cas, le live un euh, peu annonce, quoi. Le savoir, c le euh, donc, le en général, c'est trois semaines après, quelque chose comme cela. Regardez le gnoll. Donc, j'imagine que euh, troisième semaine de novembre, l'extension sortira. Bon, moi j'avais prévu. Euh, j'avais prévu début décembre. En général, c'est vraiment au début du mois, mais parfois ça peut être à la fin du mois précédent. Donc voilà, je pense que fin novembre, début décembre. Au pire, début décembre. En général, après l'annonce, ça arrive souvent trois semaines après. Trois se... Un mois, c'est rare, mais ouais, bref. En tout cas, elle arrive bientôt, hein, cette extension. Franchement, la, la méta est passée vite. Hein. Alors, peut-être que pour ceux qui jouent également à Battlegrounds. Ben finalement, on a pu vraiment jongler entre les deux jeux, euh, donc c'était assez intéressant. Peut-être que ceux qui jouent que Hearthstone, il ben, y a eu peut-être des, des moments un peu plus longs, euh, des moments un peu plus euh, compliqués à passer, on va dire, ou un peu plus chiant, on va dire. Même si, bon, voilà, c'est ça un jeu de cartes, hein. c'est une méta qui dure 3-4 mois, et dans cette méta, il y a l'euphorie du début, il y a le tryhard du milieu... Et il y a euh, l'attente de la fin, on va dire. Hein. En général, c'est ça. Même si El mini set qui apporte un peu plus de fraîcheur. Là, c'était quand même 4 mois très, très particuliers. Hein, euh, parce qu'il n'y avait pas de tournoi, tout simplement. À part les Master Tours, mais qui étaient des Master Tours basés sur des qualifs des méta précédentes. Là, vraiment, les 4 mois, les, on va dire 3 mois de la nouvelle extension. Il n'y avait pas de tournoi par rapport à ces 3 mois. Donc, c'était un peu, un peu particulier, un peu bizarre. ça. Hein. Bah, en fait, je vais juste une old T3. De toute façon, en termes de curve, ça change rien d'attendre une carte de plus. Hein. Autant développer mon secret. Euh... Donc, ouais. Donc, normalement, en décembre, annonce de l'ESport pour euh... Great card, ça Annonce de l'e-sport pour 2023. En décembre, que ce soit sur Hearthstone ou pour Battlegrounds. Euh, sur Hearthstone, qu'est-ce qu'on attend Moi, je vous dirais que j'ai trouvé l'année 2022 très intéressante en termes de challenge. Et je pense que le système d'Hearthstone. Attendez. Alors, ah oui, le match-up. Euh, Qu'en est-il, le match-up Alors, selon HS Replay, contre Mage, euh, c'est Mage euh, Spooky, là. Spooky Mage, c'est 50,7%. Voilà, c'est un bon match-up. Grâce à Denatrius. Hein. Ça reste un match-up intéressant, grâce à Denatrius. Et grâce à Théotard aussi, sûrement. Et donc oui, voilà. Moi, je, je, je trouve que le, le nouveau système de le top 50 se qualifie au Master Tour. C'est très intéressant. Tu n'es pas obligé de farmer euh, 10 heures par jour pour te qualifier. Si tu as un bon niveau et que tu as une bonne connaissance de ton deck et de la méta, tu peux te qualifier. Tu vas forcément être le meilleur joueur du monde. Ah, moi, je m'étais qualifié euh, euh, en jouant Druid. Et voilà, j'avais quand même pas mal tryhardé la méta. J'avais pas mal discuté avec, avec Gabi, avec, euh, avec Drevo, etc. Euh, et voilà, ça se fait, quoi. Sans forcément jouer énormément en arrivant à jongler entre Hearthstone et, et BG. Euh, tout est tout est tout. Je pense qu'on le fait. On va lui donner des mauvaises cartes, hein <rire> On va lui donner des mauvaises cartes. C'est pour ça que les points de dose, je ne voulais pas les jouer, je voulais vraiment lui donner. Bah, c'est pas des très mauvaises cartes, mais là, ça n'a pas trop de sens dans ce match-up. C'est des cartes de tempo. Il n'y a pas besoin de tempo contre un match control. Euh, c'est un peu comme, comme paladin dans l'absolu, il faut la value. Et donc, euh, donc, voilà. Bon pour Battleground, c'est différent. J'attends un élargissement on va dire, du top 16, quelque chose de un peu, plus, un peu moins excluant. Euh, donc une qualification top 32. Ça va être sympa. Et sinon, en soi, le système Lobby Legend sur Battlegrounds et le système Master Tour sur Hearthstone, je trouve que c'est plutôt des réussites. Et j'aimerais que ça continue comme ça. Alors après, voilà, c'est bizarre, on sait pas ce qu'ils vont inventer. Aussi bien, ils vont ils vont dire euh, Bon, bah, euh, finalement, on arrête tout. Bon, c'est bizarre, mais. Oh, j'y crois pas. <rire> j'y crois pas ce On arrête tout, mais. Bah écoutez, c'est pas mal cette histoire. J'ai une belle arme, 4-1. J'ai un petit crabato. Rune de l'Archimage avec stock de contrebande. Bah voilà, c'est Aldente, hein, qu'on se le dise. En plus, dans Voleur, il y a pas mal de burst. Il y a pas mal de petites cartes en général. Donc on va vraiment... Ah non, mais c'est des cartes de mage qu'on joue chez beta. On peut le jouer, le lui peut-être Ça fait ça, comme ça, ça nous ça nous permet de développer patrouille. Oh ça c'est strong, hein. ça c'est super strong. Hein. On va faire un trade là et on va développer la mida. Hein. Bon, en vrai lui il était cool, il ramenait des secrets mais franchement mida c'est juste trop trop fort contre un mage avec les stocks de contrebande encore une fois. Mida qui revient, Mida qui revient, Mida qui revient, Midia qui revient, parce que ça revient tout le temps. Et donc voilà, je sais pas ce que vous vous attendez. Après, je sais pas si vous tryhardez spécialement, et il y a tryhard et tryhard. On peut tryharder pour viser un top 1000, on peut tryharder pour viser un top 100. Et voilà, j'ai trouvé que c'était quand même plutôt pas mal. Vraiment, le côté, on passe du top 32 qualificatif au top 50 sur Hearthstone, ça a ouvert énormément le... Attendez. Il n'a pas de créa en face, mais il aura rarement des créa en face. Let's go. Nice. Tout ce qui est secret, c'est génial. Enflammer, c'est bien. Ça va dans la tête. Boule de feu, ça va dans le visage. Là, déjà, elle est réussie pour moi. Ressort, visage. Voilà, c'est la régalade. Hein. On sait que notre board va souvent mourir. Écoutez, c'est très bien. Franchement, on a eu trois secrets pour 8 mana. <rire> une carte qui fait ça, franchement, on la jouerait presque. Ah, il y a moyen en vrai. Hein. Pour 8 mana, tu développes trois secrets et tu fais une boule de feu de tête. Ça, tu le joues de 100%. <rire> Donc là, on va pouvoir faire la reine et développer le colosse. Et ensuite, on fera les stocks. Ah bah, franchement on le fait quand même hein. Parce que c'est gros hein. Ah franchement je le joue parce que c'est gros L'idée c'est vraiment d'agresser Après voilà il a des Varden il a des trucs hein. Il a des Blizzards On sait qu'il a Blizzard Mais je pense que ça a quand même du sens C'est cool ça. On bah, va sprint je pense. Ouais j'aime bien ce spot en vrai. Hein. J'aime bien ce spot. Là, il va devoir gérer le board. Et l'avantage, c'est que si par exemple, il joue porte-mort, et il a des 2-2, bah, en fait, j'ai Artisan pour le remonter dans la mimine. Au pire, j'aurai le stock. Hein. Franchement, je peux laisser les 2-2. Hein. Porte-mort. Ouais. On a toujours le board. Hein. Ah il y en a pas beaucoup, hein, franchement. après Ça donne presque envie de faire trade-trade. C'est fort, objection, quand même. Bah, J'aurais peut-être dû faire enflammer avant que là il y a la rune hein, quand même. Donc, on comprend l'info d'abord. peut fallait aller face. Tour de glace. Bizarre. Écoutez, on a roll On va commencer à aller dans le visage un peu. Est-ce qu'on joue le backstab? Ouais ça mange pas de pain, écoutez. Ouais c'est drôle. Ok. Écoutez ça me paraît pas mal. On est à 24, on est pas mal en PV. On continue d'agresser. Genre on n'est pas à la portée de setup à base de Mordresh. C'est vraiment agréable ce genre de, ce genre de deck c'est très contrôle et en même temps il y a vraiment un côté tempo dans le sens où on va quand même un peu tricher sur la mana pour euh... bon, après se rester comme ça hein. l'artisan a du sens l'artisan a du sens Très très énervé comme play, mais en vrai ça me parle. Hein. C'est un peu chiant. Ah ça c'est chiant, ça c'est cool. Très très cool ça. Enflammé c'est super. Et on a deux enflammés dans le deck. Mon hein. con c'est pas ouf. C'est super. Et la petite mida. Bon. Fin de tour le petit pas de l'ombre. Bon, dommage. Bon ça reste euh, ok. Il a 18. J'ai des enflammés. J'ai la possibilité de recréer du board. J'ai mon giga Si jamais lui il a du board. J'ai les midas. Qui vont revenir, qui vont revenir. J'ai pas envie, en fait j'ai pas envie de me faire surprendre par une carte, genre un Denatrius ou un truc de l'espace. Donc en fait je veux vraiment faire des plays puissants à tous les tours. Voilà, je veux pas que la game elle dure parce que c'est le seul moyen pour moi de perdre le match. C'est que la game dure. Donc si la game dure pas, on est sûr de gagner. Je pense hein. Et je peux pas trop attendre avec la rune de l'archimage qu'il est décréa parce qu'il va pas en mettre. on va le jouer c'est important pour pouvoir lui rentrer des okay. En vrai, euh, on va juste m'uider à passe. Hein. On n'est pas boardlock parce qu'on peut dans tous les cas faire le Nefarian sur nos créa. On est à 29, on craint pas grand chose, on a un énorme board. Si jamais il run un Denatrius, euh, bah, il fait pas tant que ça. A priori là, il est, il est mort. Hein. Alibi. Il meurt pas quand même. Ah non, pas avec Alibi. Bah écoutez, on va la garder, elle hein, elle met quand même euh, 4. Hein, faut pas déconner. Ça, c'est un des decks les plus. des préférés par les joueurs. Mais je peux comprendre parce que. Il y a vraiment. Il y a le côté vraiment. Je joue plein de cartes qui ne sont pas dans ma classe. Et il y a vraiment le côté contrôle. Qu'on a assez peu connu en voleur. Donc. C'est un peu. Plus ou moins. Enfin, J'ai l'impression le deck Hearthstone parfait. Parce que c'est un deck qui va contrôler, c'est un deck qui a la, vraiment la possibilité, encore une fois, de faire tricher avec les manas, des, des, de pouvoir faire des power play très très tôt, de pouvoir jouer des grosses créatures ou alors des gros sorts très très tôt. Et c'est vraiment un deck de late game qui a beaucoup de value. Donc En fait, il, il, il coche. Bah, après, c'est voilà, le deck numéro 1 légende, c'est un des meilleurs decks de la méta. C'est aussi normal qu'il soit méga méga fort. Mais dans une méta comme ça, extrêmement travaillée, euh, où finalement, on connaît maintenant les dominants, les decks vraiment un légende, ils sont vraiment, enfin comment dire, j'allais dire, ils sont ultra au-dessus, oui, mais en gros, là la méta, elle est, elle est, elle est loquée, hein, si je peux dire, on connaît tous les decks et tout, et les decks qui sont au-dessus, c'est qu'ils sont vraiment au-dessus, c'est qu'ils ont vraiment été euh, euh, préférés par les joueurs, ah ouais, c'est un peu flou ce que je dis et je l'exprime mal, ok Je vais réessayer. En gros, il n'y a pas de. Oh, nice combo. Il euh, n'y a pas de hype, quoi. Vous voyez, on n'est pas dans la hype du moment, le deck qui fait une perf, et donc il est joué par les joueurs. Vous voyez, même si le deck a fait top 1 légende, c'est pas parce qu'il a fait top 1 légende qu'il va être joué par les autres joueurs, parce qu'on connaît déjà tous les decks. Et donc, si ce deck fait top 1 légende et est énormément plébiscité par les joueurs, bah, c'est parce qu'il a vraiment un, un, un, de la puissance supérieure aux autres. En tout cas ou, ou, à beaucoup d'autres. Parce qu'il y a d'autres euh, tiers S ou tiers 1. Ah c'est un peu chiant bingo parce qu'il y a ça mais. En vrai. Ouais. Euh. Bordali, c'est pas dingue. Par contre, rappel des esprits T3. T'as quand même une gueule de... Je peux gagner la game, quoi. <rire> Après, il va avoir plein de trog. Ça, c'est un peu relou. Enfin, le match-up est pas bon. Hein. D'ailleurs, euh, euh, je crois que c'est un des rares match qui est un peu défavorable. Druid aggro. Ah non, Druid agro, 54%. Sérum Druid, 40%. Allez, let's go. Plaisir hein. d'offrir, un joueur de recevoir. Hein. Problème c'est qu'Android il y a pas d'AOe quoi même. Mais... Bon ça c'est chouette. Sérieux Oh merde. <rire> <rire> OK. OK. Dac Tacodac. Tacodac. <rire> Allez, écoutez, nous sommes sous alignement nous sommes sous alignement, nous avons une stock de contrebande. et nous avons des mauvaises cartes ok bah ça sera stock hein, je pense Experience. ah là là en vrai euh, nos cartes dans nos decks ils coûtent un mana hein. un Denatrius à 1 c'est quand même cool hein. voilà ça ferait pas grand chose mais ah là c'est trop des villes trog. c'est rigolo. Allez. Soutien. Oh, tiens. tiens c'est cool. Ah, pas pas là-dessus. OK, allez ça ça part ça part de là. La croissance, très cool. Ça, existence, très fort, c'est incroyable. Bah ben c'est bon, on a gagné Bah écoutez, que ce serait pas gagné là. Est-ce que. Est-ce qu'on aurait. En <rire> vrai, si, il y avait quand même ça. Hein. il y avait quand même les écailles. Hein. Même la croissance était cool. Après, on commençait à se faire saucer donc. Mais là, je pense qu'il revient plus le gars. Bon, a priori, c'est un. C'est okay, cool. Artisan à mana. Ça me plaît. Un prestor peut-être Par jure. Euh, bon. Pas ma tombe, ça. Okay. Alors là, le gars, je l'ai vraiment pressé comme un citron. Hein. Le petit 3, 4-3, je te prends ta Prestor, je la mets dans ton deck en vrai, même dans ce setup-là, avec Prestor, il ne revient, il revient pas. Game cool, hein. Game vraiment cool, hein. Ça, c'est quand même la, la, la, la caractéristique des gros decks. Hein, de pouvoir faire des games cool. Un deck naze fera pas des games cool. Ouais, c'est un deck naze. Mais il en fera pas, euh, il gagnera pas à la fin. En fait, un deck naze, il fait des trucs cool, mais qui ne gagne pas. Un deck fort ouais, et cool ouais, non, je dis vraiment des conneries moi va gagner avec de la coolitude quoi bref concit bro oh gourmand t'es au gourmand ah mais le gars je l'ai je l'ai vraiment fait l'amour avec sa Prestor. tu ça toi ah oh mais le gars il a... Il a... <rire> là non mais le gars il doit me détester là. Non oh, oh, mais le gars il doit me détester. Il peut jamais la caler. Bah ouais c'est vrai que j'ai fait des trucs tellement incroyables qu'il a dû s'attacher hein ça c'est indéniable hein. bon une petite dernière par gourmandise quel deck mais en vrai il coûte pas très cher hein. je pense si tu mets 300 euros dans le jeu tu l'as ce deck hein. pour le coup non, en vrai je rigole mais il est pas si cher que ça hein. en fait le problème du, du deck c'est maestra parce que maestra c'est pas une carte que t'as gratuitement c'est un peu cher maestra c'est un peu relou la Shara, on peut s'en passer, mais c'est quand même très fort. C'est quand même très très fort. Parce qu'avec les stocks de contrebande, donc ouais, non, le deck est un peu cher quand même. Bon, après, c'est les decks de 40 cartes, forcément, ils sont plus chers que les decks de 30. On garde le bingo en main. En fait, si je garde bingo, je me les gagne tout pour vraiment essayer d'aller chercher mon Vivekai. Vu, c'est une bonne carte en combinant avec Point Dos. Point Dos est bien s'il joue aggro. Il y a des T3 dans ce deck, donc euh, je le fais maintenant. Je vais piocher deux sorts. Un sort et un fiche de points de dégâts à tous les adversaires. Vous allez voir de je me ok. Alors plutôt choc de flamme en soi. Ça c'est gros. Hein. Ça c'est vraiment gros. Ça c'est vraiment très très gros. Euh, le problème c'est que c'est rampant. Hein. pas un bon match-up. matchup. 40%. Ah non, Ça, ça met 5. Le problème, c'est que si on prend plus 1, plus 3 au créa, on est rect. On aura ça au pire, mais. Je pense que si je fais ça et ça, j'ai gagné. Hein. C'est con, mais je pense que si je fais ça, j'ai gagné. Hein. En termes de tempo, maintenant, c'est compliqué. Il faut qu'il reconstruise du board. En fait, son deck, c'est quoi? C'est un druide aggro. Basé sur un lien entre le board et la main. Voilà. Comme pas la Murloc. Comme, enfin comme Murloc en gros. Donc si je lui détruis son board. La... 70% des cartes de son deck n'ont pas d'impact de... en fait. Ne font rien. Alors je vais faire un truc rigolo. Mais en fait je vais... Je vais faire ça et je vais pré la 1-4. Je vais pré la petite 1-4. De toute façon, s'il si boost ses créa, la 1-4, je pourrais pas aller chercher avec euh, Gwyn, donc. Euh... Je pense qu'il va aller full face. Et là, il va concede là-dessus. Bah écoutez, on va même avoir le temps d'en refaire une finalement. Ça c'est important pour un deck contrôle. Ce facteur, on va dire, aléatoire. Le fait de gagner avec des cartes aléatoires et toujours de gagner de manière différente. Parce qu'en fait un deck contrôle, c'est très sympa parce que ça... c'est c'est on va dire le deck de jeu de cartes quoi, le deck contrôle. C'est le deck qui t'oblige vraiment à réfléchir énormément à tous les tours, du tour 1 au tour 15 parce qu'il y a beaucoup de tours. Appréhender ce que va faire l'adversaire, etc. Mais en fait c'est souvent casse-tête et souvent il n'y a qu'un seul plan de jeu. Et parfois, bah tu joues 2 heures, t'en as marre quoi avec un deck contrôle. J'ai même envie de dire avec un deck aggro, sauf qu'avec un deck aggro tu fais vraiment beaucoup de games. Donc en fait même si t'en as marre au bout de 2 heures, bah en fait t'as quand même fait tes 10 ou 15 games. Avec un deck contrôle, parfois en 2 heures t'as fait 4 games quoi fait 4 games et tu dis bon, ouais, je fais 4 games, mais les 4 sont, sont tout le temps pareil Et. Euh... Ah, on va tout méléganer. Et le. Ouais, en fait, il y a des cartes qui sont tellement fortes. Ben, bingo, Gnoll, évidemment. Dans ce match-up-là, dans Nefarian, accessoirement, même si ça peut être un deck quête. 40 cartes, ce sera vraiment quête, j'imagine. Mais euh, là vraiment il y, y a beaucoup de fraîcheur quoi, franchement tu, tu joues une journée ce deck là, t'as as à chaque fois gagné de manière différente, tu as, as plein de choix aussi vu que il y a pas mal de one target, il y a, y a beaucoup de cartes aussi, et il n'y a pas que des cartes de contrôle et des cartes de value, il y a vraiment plein de cartes qui font plein de choses différentes et ça c'est cool, dans plein de registres différents. On la boule de feu. En vrai, boule de feu, c'est pas mal avec les trucs qui rejouent. Alors évidemment, ça peut aller sur mes créas, mais... C'est quoi d'ailleurs le match-up Selon euh, chasseur... Il n'y a, a pas chasseur quête dans le tracker. Le chasseur peut être 48%. Alors, en termes de tempo c'est plus intéressant parce que Lui il est 3-4, lui il est 3-5 donc ça revient au même Donc autant jouer à un truc qui coûte 3 Ça je pourrais plus facilement le rentrer dans une curve Typiquement pas trop intugnol Bon c'est pas chasseur-quête en tout cas Après est-ce que c'est chasseur-bête Pas l'air C'est gros. Hein. un peu lent. Et on va y arriver. On a des anti -bets. Le Tyrion est vraiment une grosse carte. J'ai boule de feu. J'ai Tyrion. Franchement, les 37 life, ils peuvent vite chuter. Hein. Tyrion, ça met 15. Boule de feu, ça met 6. Ça fait 21. Euh, 21 moins 37. Euh... Enfin, 37 moins 21, ça fait 16. Hein. Donc il... le gars, il a 16 life. Il sait pas, mais il est à 16 PV. Faut pas qu'il prenne trop de dégâts de ça. Ok, pas mal. Ouais, il a pas de value. Il là. Mais là, il en a pas. On va pouvoir tirer en sur ce tour. Si je fais prep. Pointe. En fait. Je refais pointe. Hein. Et Tyrion et Face. Vous voyez c'est con ce que j'ai dit là. Le 37 moins 16. Enfin, le 37 21 ça fait 16. Mais en fait ça. Le fait d'avoir cette réflexion là. Bah, ça me permet de créer ce play là. Ou en tout cas de manière beaucoup plus automatique et fluide Comme si c'était normal de faire ce play Je l'ai fait rapidement vous voyez Parce que dans ma tête il est à 16 Et ce qui est le cas Donc vous voyez c'est pas très compliqué à mettre en place Mais ce petit truc là C'est ça qui va me faire gagner le match en fait Alors peut-être que si j'avais réfléchi j'aurais quand même fait ça Parce que tirion sur T5 c'est débile Mais si le play est un peu plus compliqué et eh bien parfois vous allez quand même le trouver facilement et ou même tout simplement le trouver parce que vous avez fait un espèce de travail en amont d'analyser de, euh, de, ses, ses points de vie effectifs et pas ses points de vie euh, vis visibles. En vrai, euh... franchement, je vais face. Hein. Franchement, je vais face. Hein. Franchement, je, je, je vais à fond dans ce plan de jeu débile. Qui est pas débile en soi. J'ai l'impression qu'en termes de value, si je commence à trade ces créas, je vais me faire éventrer. Vu ma main, hein. vu ma main et vu le setup que j'ai pris. Ah, ça par contre, ça casse un peu mes plans, pour le coup. Bah, ça, ça casse un peu mes plans. Bon Après, j'ai des outs. Hein. Je suis à 40. J'ai un board à gérer. Ok. Oh, C'est cool, ça. Ça veut dire que ça reste là. Pour lui. Ça ça va sûrement remonter dans la main. Très grave. On attaque d'abord. Si jamais c'est un. Bah hydrolodon c'est trop fort. Hein. le don, c'est trop fort. Après au Ocani, c'est chiant quand même. Hein. Au c'est chiant mais. Hydrolodon le est vraiment beaucoup plus problématique parce que ça fait baisser mes points de vie trop vite. Je pense que si la game elle dure je vais gagner un peu, enfin elle dure. En tout si j'ai quelques tours je peux gagner. C'est vrai qu'Ocani est relou. Après il va je dire sort. Est-ce qu'on perd le bingo Oh nice Ça a sûrement du sens en vrai. Pareil hein, dans cette euh, dans cette optique de jouer très très agressif le match. Ça a sûrement du sens. Ok chiant. Bon c'est sort hein. La boule de feu elle va vraiment être cool. Hein. J'ai petits... ah. ça déjà, je vois, là, je vois euh, ce qui se passe. Ok. Relou ça. Hein. la boule de feu, ah, je perds le bingo. Hein. Vrai, je peux ne rien perdre sur ce tour. Hein. Oui. Oh, wow, il a pris créa. C'est fou de faire ça. Bah écoutez, là, maintenant, on peut se remettre dans un mood un peu plus contrôle. Parce que bah, je suis à 42 et qu'il a que 3 cartes en main. Mais en même temps, bah, il est à 5 life. Hein. Donc, faut pas oublier. Hein. fait boule de feu stock. Ah, le stock rejoue euh, Tyrion. C'est hein. ça. Nice, ah, elle est sublime cette game. Franchement, elle est super bien jouée. Hein. Non, mais bah, en vrai, c'est hyper intéressant. Hein. Euh... Sur ce, merci à tous. J'espère que vous avez... Franchement, j'adore je... cette vidéo du mercredi. Franchement, c'est con, mais j'ai hâte à chaque fois d'être mercredi pour pouvoir... Euh me re, refaire kiffer avec un deck top 1 légende. C'est hyper sympa. Bref, merci à tous. J'espère que vous avez apprécié. Et je vous dis un bah, mercredi prochain pour la nouvelle vidéo. Ciao, ciao tout le monde